victoire, 1000 top enfin c'est sur Caldera, c'est plus de 20 kills je te régale, c'est quoi bon regardage pense à liker, commenter et si toi tu croives aussi croivance dans les commentaires bisous à tête chercheuse elle vous a fait kiffer la maroquetasse les gars je vais vous expliquer simplement les gars pourquoi est-ce que je suis le meilleur joueur de ce jeu là par exemple j'ai décidé que j'allais gagner ce game chat donc, je vais gagner ce game Y'a y a rien qui pourra m'en empêcher ah, Rien et surtout personne les gars mmh. Avoir peut-être... Peut ce bon timant. Ok, j'ai pas de cover, il y a une braine en face de moi T'es mort Décale moi, t'es mort Putain de merde J'avais un système Trophy Quoi Alors les gars, j'avais un, un, un système Trophy sur ma caisse Quoi Mais non, il, il a pas pu jeter un C4 J'avais un, tro un Trophy sur ma caisse Quoi Il a mis un C4 au sol Quoi Comment, comment est-ce qu'il a fait pour mettre un C4 au sol Sachant qu'il y avait mon système Trophy, chat Oh le script T'es niveau courant Un C4 sur la caisse Bah non les gars, il avait pas de C4 sur sa caisse, sinon il aurait explosé lui aussi. Quoi En faisant exploser son C4 Quoi Il a pété le système Trophy. À quel moment il a pété le système Trophy On a entendu aucune balle les gars. Non mais, et ça fait pas ce bruit là, hein, une bonbonne, ça c'était du C4. Non mais, les gars, c'est... à part le fait que ce mec là, est, est un ingénieur. Y'a C'est un ingénieur. Non mais... Genre je, je comprends Vraiment hein C'est pas compréhensible ce qui vient de se passer T'as pété ton trophée avec ta para Et On peut pas péter son propre trophée avec sa para Vous vous rendez compte de ce que vous dites Les gars on, on, on perd notre bon sens la chat Comment on dit en français Ah ouais. Fait, des fois j'oublie, c'est du vocabulaire plutôt simple. Du coup il y a le bon Baptiste qui me le rappelle. J'ai pas besoin de se lance-roquette. En vrai j'ai juste besoin d'une para. Je me rapproche comme un petit singe. T'avais pas ramassé une arme là Salut tchie. Ça va Tu veux venir Non tu veux pas venir ça, ça dit quoi Ça raconte quoi Il Y'a des, des embrouilles ou quoi en bas Il Y'a des embrouilles ma puce Regardez-le Cette zone c'est... C'est un peu puputelant, pu, OH PUTAIN DE MERDE Je Bouge pas. C'est chaud avec sa grenade Ouais, c'était pas... Streamhacker, 800%. Et malgré qu'il me streamhack, je vais quand même gagner le duel. Oh, là y'a m'assiste. Mais nique ta merde sans déconner on la joue au po On la joue à l'ancienne. Vas-y, viens. Nique ta mère, Edwin. Trois paralysants, dont deux dans le dos. Deux paras dans le dos. Quel chien, sans déconner. T'imagines, tu paras quelqu'un de bois dans le dos Quoi De ouf, de faire ça. Après avoir regardé 10 fois la killcam De ton point de vue Et celui de ton adversaire Il n'y a aucune raison à ce qui vient de se passer Ta para a détruit son trophée Le tien est toujours en fonctionnement Et le mec n'a posé aucun C4 Donc la VAR ne comprend pas Ouais c'est ce, bah, ce que je t'ai dit au final SoCAD, hein. Il n'y avait aucune raison pour que ça explose hein. C'est marrant tu vois Une nouvelle zone de sécurité a été désignée. <rire> <rire> Je... jetzt auch oh. Don't cry, bitch. C'est un la de... Je l'ai fumé Il est méchant comme un ratel, ce joueur, les gars. C'est fb.gg, fb je sais pas quoi, là. Je comprends pas l'intérêt de jouer comme ça. Pourquoi tu ferais un live Je viens de déployer sur mes coordonnées. Trappe oui. oh, à dispersion imminente. Pour il, veut la, il veut la jouer tryhard On va la jouer tryhard Ah putain FB.GG évidemment C'est pas lui Il y a une arnaque les gars. Voilà l'arnaque. Le mec que je chasse depuis le début est soit resté dans le gaz, soit il a déjà traversé. Putain, je suis fou. Tu as une assistance sur l'élimination. Mais ce tordure de fb.gg, il est.. Euh, il est horrible Putain hein. j'espère de ouf qui va pas me ken les gars, ça me foutrait trop les boules de me faire tuer par ça. Un peu cheaté comme action, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. On aurait dit que je savais. Je rappelle que si j'arrive à la gagner, c'est une 20 kills. Ainsi que mon millième top 1 contre mon ennemi éternel FB.GG. Vais-je gagner, chat Ou va-t-il me surprendre Il m'a déjà tiré 4 fois dans le dos. Et j'ai aucune information malgré qu'on soit en dernière zone Je reste avec le sniper tel un soldat Je suis prêt à quickscope, je suis prêt à envoyer du sale J'ai pas peur chat, j'ai pas peur J'en ai déjà fait 9... 999 avant Mon millième topper Ça joue sa vie les gars, ça ne bouge pas Je n'ai absolument aucune information sur où il est Ce fils de pute Je veux dire ce, ce joueur exceptionnel C'est le millième! 1000 top 1! Ah. Quoi?